Bonjour et bonjour Canel, je suis ravi de vous retrouver pour le secret d'aujourd'hui. Annie de Montréal au Québec me demande quelle est la meilleure posture de yoga. Il y a deux réponses à cette question très importante. La posture physique et l'attitude, la posture mentale. Commençons par la posture physique. S'il y avait une posture ou plutôt une famille de postures, plus importante que les autres, si je n'avais à faire qu'une seule posture parce que, soi-disant, je manque de temps, si je n'avais qu'une ou deux minutes, ce serait les positions inversées. Comme les positions sur la tête sont un peu délicates pour nous, je choisirais probablement une des chandelles. Je vous mets dans la description un lien pour les chandelles pour que vous les retrouviez facilement. Parce que grâce aux positions inversées, il y a plein de bénéfices c'est une position multifonction, hein, c'est un terme très à la mode. Euh, par le retour veineux, par l'irrigation du cerveau, par la détente et le massage naturel des intestins, par la régulation euh, de la thyroïde, par une légère pression de la gorge, il va y avoir tellement de bienfaits que c'est une des postures phares. Mais je pense qu'il y a une réponse bien plus sage à la question, quelle est la meilleure posture La meilleure posture... C'est la posture mentale qu'on met dans toutes les postures. Qu'on fasse du yoga, qu'on marche, qu'on soit assis chez le médecin en train de râler parce que ça fait déjà une demi-heure qu'on est en attente. Si à ce moment-là, si dans ma posture, je réalise que je peux m'apaiser, faire un ou deux soupirs et me convaincre que l'écoute est la meilleure solution, la meilleure posture, alors j'ai compris le principal du yoga. La meilleure posture ne réside pas dans la posture physique mais dans l'attitude, l'état d'esprit, le lâcher-prise, une curiosité calme, une vigilance intense mais paisible dans la disponibilité pour l'instant présent de mon corps, de la respiration, de mes cinq sens, de ma concentration dans les émotions et les pensées et ma vigilance ma pleine conscience de tout ce qui est en train de se dérouler seconde après seconde. Pour savoir comment bien gérer votre bien-être, vous avez également dans la description mon guide, le yoga, ma clé bien-être, où je vous dévoile tous mes secrets pour un yoga facile, orienté vers plus de bonheur. Pour le télécharger, c'est facile, euh, par votre mail, je vous l'envoie tout aussi rapidement et avec plaisir. J'attends également vos questions, vos commentaires, si ça vous a plu, vos likes, vos abonnements, c'est par là, et partagez, si ça vous a apporté, peut-être ça peut apporter à d'autres. Allez, je vous retrouve tout de suite.